Bonjour à toi, chers spectateurs. Spider-Head de Joseph Kosinski, C'est ce genre de film où l'on se rend compte que le confinement a pris beaucoup de place. Parce que Joseph Kosinski, c'est son deuxième long-métrage en à peine un mois. Mais moi, ça m'arrange. Parce que personnellement, j'aime beaucoup le cinéma de Joseph Kosinski. Je trouve que c'est un cinéma très esthétique et ça peut donner lieu à des choses très intéressantes. Là, c'est dans le mood Netflix. Donc, Potentiellement, j'avais quelques craintes, mais je me suis dit, le pitch peut être intéressant, voyons ce que ça donne. Le résumé pour faire simple, Jeff est prisonnier depuis qu'il a commis un acte irréparable qui a engendré la mort de son meilleur ami. Dès lors, il a accepté de participer à un programme dirigé par un groupe pharmaceutique pour tester des drogues, contrôlant ses émotions. Le moule Netflix. Parfois, ça donne de jolies surprises. Hein. On va pas se mentir, ça donne de temps en temps lieu à des films assez surprenants, parfois très classiques. Et parfois, comme c'est le cas ici, où on ressort en se disant « Il y a un truc, mais j'ai déjà vu ça mille fois. » Et c'est très problématique. Parce que le pitch est vraiment accrocheur. Cette adaptation du roman de George Sanders peut vraiment avoir quelque chose de particulier sur le papier. Ça peut avoir une ambiance, ça peut avoir un, un principe, mais on va pas se mentir. Le film de Joseph Kosinski, même si indéniablement il est beau, parce que Joseph Kosinski est un superbe plasticien et arrive à donner une forme à ses métrages qui est indéniablement très élégante et surtout très forte, eh ben on va pas se mentir, ici ça suffit pas à sauver un film qui est très très très convenu, très très très classique, qui a beau avoir un bon rythme et une bonne ambiance, reste tout de même un récit que l'on a vu mille fois, où la seule chose qui change. C'est le concept des différentes doses et des différentes drogues, mais ça ne suffit pas à tenir le film, parce que derrière, que ce soit dans les rapports entretenus entre les personnages, que ce soit dans la manière avec laquelle l'expérience se déroule, ça rappelle trop de longs métrages qui sont déjà passés avant, des films qui parfois ont réussi à bien plus facilement transcender ça, à donner un nouveau mood au projet. Et là, on ne va pas se mentir, même si Kozinski tente tout ce qu'il peut pour rendre son film créatif et inventif, ça ne suffit pas à surplomber un ensemble où on se dit « Je connais cette histoire par cœur, donc la fin est prévisible ». Je ne cesse de le répéter encore et toujours, mais un bon concept peut tenir une œuvre de cinéma et donner lieu à des œuvres surprenantes, parfois même purement et simplement étonnantes, pouvant nous embarquer dans des moments de septième art intense ou simplement juste donnant au spectateur tout ce qu'il veut. Peut-on dire que le nouveau film de Joseph Kozinski est ennuyeux Pas du tout. Mais peut-on pour autant affirmer qu'il soit maîtrisé et dominé par son auteur C'est une autre question, qui ne trouve pas forcément de réponse ici, mais où l'on sent que le metteur en scène nous propose quand même un petit bout de cinéma qui se tient, et qui entraîne, par son énergie évidente. En termes d'écriture, le film est adapté du roman de josh Sanders, L'évadé de Spider-Web, écrit donc ici par Rhett Rees et Paul Wernick. Euh, alors, la carrière de Rees et Wernick est assez surprenante parce que ce sont des mecs qui sont passés par un petit peu tous les stades en termes d'écriture qui nous ont parfois proposé des films qui en termes de scénario sont assez fun comme Deadpool, assez surprenants comme Life mais ben on va pas se voir la face, ce sont des mecs qui en termes de conception et de narration ont une manière très réductrice de concevoir leurs personnages et de développer leur ensemble donc à moins qu'ils soient portés par un bon concept qui réussit à faire tenir leur film jusqu'à la fin la plupart du temps, leurs scénarios sont très convenus et souvent très linéaires. C'est malheureusement ce qui se passe. Cette adaptation du roman de Saunders n'est réellement qu'une surface. Et c'est très problématique parce que ça se voit à 10 km que c'est un roman très philosophique qui a envie de parler avec une certaine forme et une certaine force de la gestion de l'émotion et de l'impact que cela donnerait sur l'être humain si on était capable de contrôler parfaitement nos émotions et de les emmener dans la direction que l'on souhaite. Ce qui peut donner lieu à une écriture très métaphorique et très réflexive autour de la condition de l'homme d'aujourd'hui, parce qu'on a tendance justement aujourd'hui à vouloir le moins possible extérioriser ce que l'on ressent, donc à restreindre ses émotions. Donc sur le papier, cette écriture, elle devrait réussir à transmettre tout ça, or ça rentre dans un moule. Un moule très convenu et très classique, qui a tendance à exploiter de ses différents personnages quelque chose que l'on connaît par cœur. Et moi, c'est le gros problème que j'ai avec ce scénario. C'est que j'ai beau voir la portée et la réflexion de Saunders, je ne la ressens pas dans l'écriture de Reese et Vernick. Je ressens quelque chose qui fonctionne, qui reste divertissant et entraînant, mais justement, c'est juste ça. Ça veut dire que derrière, on a une portée affective et dramatique qui devrait décupler et qui devra embarquer le spectateur dans cette histoire qui ne se tient pas. Et à partir de là, c'est compliqué de trouver un scénario de réelle qualité quand on se dit que le vrai potentiel n'est jamais pleinement exploité. Reese et Vernick compose une aventure qui se tient presque uniquement par le biais des personnages de Jeff et Steve, qui à eux seuls dominent l'entièreté de la dramaturgie, donnant parfois presque l'impression que l'on est supposé suivre que leur aventure, et que rien d'autre n'est réellement prenant ou simplement intéressant. Pour autant, la seule présence de ses protagonistes ne suffit pas à donner une portée plus que divertissante à cette écriture qui reste pour autant mystérieuse et haletante comme il faut mais qui ne semble jamais vouloir aller plus loin que la petite aventure plus ou moins métaphorique mais n'apportant pas grand chose de plus au spectateur malheureusement. En termes de mise en scène, ben je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit avec mon cher Guillaume lorsqu'on parlait, de... parlait de Top Gun et je l'avais déjà évoqué dans la vidéo autour de Joseph Koniski mais c'est un cinéaste qui a une vraie vision, esthétique, graphique, sensible, qui donne une vraie portée à ces images. Et là, ici, c'est exactement une nouvelle fois ce qui se passe. Visuellement, le film est impeccable. Il est beau, il est léché, il est esthétique, il est intense, il a une vraie portée dramatique. Il arrive à nous embarquer là-dedans. Mais c'est au service d'un récit qui est très plat. Et à partir de là, j'ai un vrai problème. Parce que Kozinski, lorsqu'il embarque des récits qui sont palpitants, qui sont entraînants, son rythme fonctionne. Vous regardez Oblivion, vous regardez the l'Héritage, vous regardez Line of Fire, vous regardez Top Gun Maverick. C'est prenant, c'est entraînant, parce qu'il y a du rythme derrière. On a certes une écriture qui parfois est très convenue et très classique, mais qui arrive à entraîner tout ça dans une direction qui est assez palpitante et avec assez d'action pour faire en sorte que l'esthétique, elle accompagne parfaitement ça. Et bien peut-être que c'est ici qu'on voit les limites de l'esthétisme selon Joseph Kosinski. Parce que ben, lorsque c'est du thriller, lorsque on s'attarde sur des choses qui sont de l'ordre de l'intensité, de la montée en tension d'une scène, ben l'esthétisme, ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que l'on pourrait imaginer. Et donc du coup, c'est très classe, encore une fois, c'est très élégant. Mais je ne trouve pas que le film, a la réelle portée qu'il aurait dû avoir, alors que le sujet se prêtait à ça. Justement, la linéarité, euh, la perfection absolument incandescente des différents cadres que Joseph Kozinski aurait pu mettre en place, aurait pu être mis en parallèle avec une écriture qui aurait pu être plus subtile, plus élégante, et donc réussir à mettre en relief... Cette dualité entre l'affectif émotionnel et intense qu'on est supposé ressentir par le biais de ces personnages et l'affect graphique qui aurait donné lieu à quelque chose de visuellement parfait et qui se serait opposé à ça. Mais non, à la place, ça ne réussit pas à s'opposer à l'écriture. L'esthétisme de Kozinski domine encore une fois une grande majorité de l'œuvre, apportant un vrai plus à l'ensemble, mais ne donnant pas forcément lieu à un véritable tour de force et de forme de la part du réalisateur américain, qui se limite à une œuvre très classe, mais pas forcément renversante dans son genre. Il n'en reste pas moins un moment de graphisme tout simplement renversant de maîtrise, apportant un vrai plus à l'ensemble du métrage, mais n'apportant pas la dose escomptée de puissance narrative et visuelle que l'on aurait dû attendre de la part d'un metteur en scène qui avait su dominer le genre de l'action, mais qui ne brille pas dans celui du thriller psychologique. En termes de casting, Chris Hemsworth fait classe. On va pas se mentir, il a une bonne dégaine, il arrive parfaitement à camper ce personnage, il lui donne un vrai charisme, un vrai côté un peu sympathico-méchant. On sent qu'il derrière il y a quelque chose de négatif, mais on arrive quand même à s'attacher à lui. Dans les persos plus secondaires, Johnny Smollett est vraiment bien. j'ai trouvé très classe, très élégante, très sobre. Personnage plus tertiaire, Tess O'Brick, ainsi que Nathan Jones et Charles Parnell, sont bien, sans plus, mais sont bien, ils s'en sortent juste comme il faut et ça se tient. Euh, je citerai aussi la petite performance de Daniel Boucou, qui s'en sort pas trop mal, et aussi surtout de Marc Pagliou, qui joue Marc, justement, c'est surprenant, mais son personnage marche bien et j'ai beaucoup aimé justement la manière avec laquelle il porte son personnage. Et après, il y a l'acteur principal, qui est très classe, très élégant, très sob, qui retrouve Kozinski après Maverick, et je trouve que ça marche bien, il se passe quelque chose entre les deux. Miles Teller est un acteur qui ne cesse de m'impressionner depuis son passage avec Whiplash, dans une cour qu'il domine totalement à Hollywood, livrant à chaque performance des personnages passionnants, comme c'est ici le cas. Au bout du compte, bah Spider-Head, ça reste divertissant. Ça c'est indéniable. On se laisse embarquer, ça reste un film un peu fun, avec un bon concept, qui tient le coup. Mais le moule Netflix commence vraiment à montrer ses limites lorsque l'on voit à quel point des auteurs qui peuvent livrer des trucs hyper cool par le passé, se retrouve à livrer des trucs tout juste passables quand il passe sur la plateforme. Que ça en termes d'écriture ou de mise en scène Les deux s'opposent. Vernick et Reese n'arrivent pas à pleinement s'emparer du roman de Sanders et à côté, Kozinski fait un bon esthétisme mais qui se mêle mal à tout ça. Ça montre bien peut-être les limites de Netflix mais en tout cas, si vous avez un petit peu de temps à perdre, parce que le film n'est pas non plus très long, bah regardez Spider-Head de Joseph Kozinski, pourquoi pas. Peut-être que ça pourrait vous plaire, mais moi je vous le dis, c'est sans plus, clairement. A plus